Imaginons un chercheur voulant étudier le rôle des gaz à effet de serre sur l'évolution du climat et tester un certain nombre d'hypothèses dans ce domaine. Les concentrations de gaz à effet de serre font l'objet de mesures quotidiennes qui, en s'accumulant, vont produire de très grandes quantités de données. Comment notre chercheur peut-il utiliser ces données Eh bien, après traitement, toutes ces données sont régulièrement transférées vers un entrepôt où elles sont accessibles librement. Mais bien qu'accessibles, ces données sous forme de tableaux sont difficiles à appréhender. Pour faciliter l'appréhension des données, on va construire des visualisations. Ces visualisations, intégrées dans une interface graphique, peuvent être dynamiques, interactives et munies d'outils de sélection qui vont permettre aux chercheurs de repérer des faits remarquables et ainsi de sélectionner des données significatives qui vont lui permettre d'argumenter, de valider, ou invalider ces hypothèses. Les visualisations sont utilisées aussi dans la recherche en sciences humaines et sociales. Ces méthodes, qui supposent des traitements informatiques complexes, se rattachent à ce qu'on appelle les « digital humanities » ou « humanités numériques ».